Mes chers élèves de 01, 1 voici la solidarité. Écoutez bien la définition de la solidarité. Nous sommes dans l'oral, activité orale. C'est quoi la solidarité et c'est ce qui unit des personnes dans un sentiment d'entraide. Ces personnes se sentent liées car elles font partie de la même famille ou vivent dans la même ville, le même pays, sur la même planète. Être solidaire, c'est le contraire d'être égoïste. Oui, mais on fait comment pour être solidaire Chacun peut l'être à sa façon. Défendre un camarade victime d'une injustice est un geste de solidarité. Et tu peux donner de la nourriture, des habits ou des jouets à une association qui aide des personnes dans le besoin. Notre société est aussi basée sur la solidarité. Par exemple, tes parents cotisent, versent une somme à l'État pour attribuer à tous des soins de santé gratuits. La solidarité est également internationale. Les pays riches, comme la France, aident des pays plus pauvres à se développer. Ils luttent ensemble contre la misère pour améliorer l'accès aux soins à l'éducation, faire respecter les droits de l'homme. Enfin, si un pays subit une catastrophe naturelle, un séisme, il peut demander aux autres pays de lui envoyer des secouristes, des médecins, de l'argent. Mais ce n'est pas toujours facile d'être solidaire. Ça demande souvent du courage, du temps, parfois de l'argent. Et ça peut aussi bousculer nos habitudes. Pourtant, la solidarité, c'est important, car se soutenir les uns les autres, c'est l'un des meilleurs moyens de créer un monde plus juste. Plus petit que soi, prenez s'il vous plaît votre livre, mes chers élèves de C1, pas 56, et suivez avec moi. Euh, on traite un sujet vraiment très intéressant pour la société, il s'agit de la solidarité, c'est pour vivre ensemble. Alors l'association que je vous propose ici, c'est l'association de la solidarité, et au début de cette vidéo, vous avez déjà écouté la définition. Alors, on va traiter ensemble chaque image à soi. Alors ici, c'est un petit garçon. Alors, qui voit-on sur l'image Un petit garçon au haut du marché de l'escalier qui mène à l'entrée de la maison. Comment il est ce garçon D'après ce que je vois, il n'a pas l'air très bien. Elle est peut-être fatiguée. Regardons, s'il vous plaît, sa tête Et ben, est passée. Bon, peut-être qu'elle est fatiguée. Voilà, peut-être qu'elle est fatiguée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, ici, quel est donc le nouveau personnage? Voilà, ce monsieur, c'est un homme âgé. Je crois que c'est son grand-père. Alors, hein, devant la porte, on appelle ce garçon Tom, se tourne pour parler avec un homme âgé. Celui-ci porte un panier à la main et du plâtre à sa jambe. Il s'appuie contre le mur. Il appuie contre le mur. Il porte un panier. Il a du plâtre à sa jambe. Alors, tout simplement, il appelle euh, son petit-fils de l'élé alors automatiquement ici le petit garçon descend c'est ce qu'on appelle le geste de la solidarité le petit garçon descend les marches en courant regarde ici en courant Alors, euh, son grand-père attend à sa place. Les deux personnages font route ensemble. Le Et ces deux personnages font route ensemble. L'homme âgé s'appuie sur l'épaule du petit garçon. On va voir où ils vont. Alors, voici l'oral. La solidarité comme sous-thème. Le thème général, c'est vivre ensemble. La solidarité, c'est le sous-thème. Plus, plus petit que soi. Plus petit que soi. Rappelez-vous de cette expression, plus petit que soi. On va vous expliquer clairement qu'est-ce que c'est. Alors, je comprends, il y a aussi je discute. Qu'est-ce que vous allez faire Vous allez tout simplement comprendre la question et répondre et participer en classe pour avoir, bien sûr, de bonnes notes. Comment se sent-on au début du texte Ça veut dire au début du récit. Comment se sent ils On dit tout simplement Tom, Tom est très fatigué, se sont très fatigués. Tom se sent très fatigué. Au début du récit, Tom se sent très fatigué. Alors quel est le problème du papy de Tom Quel est donc son problème Quel est donc le problème du papy de Tom Qu'est-ce qu'il a papy Oui, papy est blessé à la jambe. Il a du plâtre à sa jambe. Il veut donner à manger aussi. Il veut donner à manger au lapin. Le panier est chargé de nourriture pour ses animaux. Alors, papy est blessé à la jambe. Il veut donner à manger au lapin. Le panier est chargé de nourriture pour ces animaux. Alors, que fait Tom quand, on, quand son papy lui demande de venir avec lui? Est-ce qu'elle accepte? Est-ce qu'elle a accepté ou... Alors en voyant l'image, Tom a bondi. Tom a sauté sur ses pieds. Bon, Tom a bondi sur ses pieds et a couru vers son grand-père. C'est-à-dire qu'elle a, a bien accepté volontiers. Comment Tom est-il son papy? Mais comment Alors, papy s'appuie sur son épaule. Papy s'appuie sur son épaule. Alors, quand vous écoutez bien sûr l'enregistrement, vous pouvez répondre à cette question. Quel dicton ou quelle phrase Tom Inouimi voulait-il voulait vérifier? Quel dicton ou quelle phrase Tom Noemi voulait-il vérifier? Est-ce que... Tom a bien réussi. Alors, le dicton est On a souvent besoin de plus petit que soi. Alors, ce dicton est écrit par le grand-père de Tom. Et nous, on a souvent besoin de plus petit que soi. Oui, Tom a réussi à vérifier que c'est vrai, c'est-à-dire que son grand-père a tellement besoin de Louis. On sait déjà que Tom est un petit garçon. On a tellement, on a souvent besoin de plus petit que soi, de plus petits. Ça, c'est un, un dicton qui signifie exactement la solidarité. Alors maintenant, je discute. Que penses-tu du comportement de pomme Et que penses-tu de la phrase On a souvent besoin d'un plus petit que soi. Et toi, as-tu déjà eu besoin d'un plus petit que toi et quand? As-tu déjà aidé quelqu'un de plus grand que toi et quand? Alors, Tom est gentil. Tom est serviable. Alors Tom est gentil, serviable. Il est solidaire, elle veut simplement aider son grand-père. Elle aime bien son grand-père, Elle veut l'aider. Que penses-tu de la phrase « on a souvent besoin d'être plus petit que soi » Pour répondre, on dit « je pense que même si on est petit, comme l'exemple de Tombo les autres, les, les, mamie, les autres, ça veut dire les grands les grandes personnes, comme l'exemple de papy ou mamie, etc. Les autres, ça veut dire les grands, les adultes, peuvent avoir besoin d'eux. Alors pour ces deux questions, les, de les deux dernières questions, il faut que vous compreniez. Et toi, as-tu déjà eu besoin d'un plus petit que toi Ça veut dire un jour, tu as besoin, par exemple, d'un petit garçon pour t'aider un petit peu. Qu est ce que tu peux nous raconter As-tu déjà aidé quelqu'un de plus grand que toi Comme l'exemple ici de Tom qui aide, est... qui a bien aidé son papi à toi de répondre